Alors euh, moi je m'appelle Hélène, je vis à, actuellement à Boston et ça va faire maintenant 8 mois que je travaille euh, chez Biolabs en tant qu'associée euh, business-développement côté euh, stratégie internationale et développement international. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur Biolabs, euh, nous créons et mettons en place des communautés d'innovation aux états unis euh, pour des entrepreneurs en biotech euh, en santé. Nous avons déjà neuf sites euh, répartis également sur le territoire, donc New York, Boston, Cambridge, euh, mais également Philadelphie, euh, San Francisco, Los Angeles, euh, San Diego. Et nous cherchons maintenant à nous, à nous ouvrir sur d'autres euh, pays et d'autres continents et regardons beaucoup l'Europe euh, et l'Asie. Pour ma part, je travaille principalement sur des projets français et parisiens, et euh, notamment le projet de rénovation de l'Hôtel Dieu. C'est quand je suis partie à Singapour à étudier étudié un an à la fin de ma cinquième année, euh, que je me suis trouvée un, un amour de vivre à l'étranger, et de découvrir euh, de nouveaux pays, de nouvelles cultures et surtout de nouvelles façons de travailler. Et donc c'est quand j'étais à Singapour que j'ai choisi euh, de faire mon stage. Euh, que je vais fin, encore faire un stage de six mois. Et, euh, et vraiment, je me suis dit « Ok, je fais tout pour le trouver euh, ailleurs ». Et, euh, et je, je me suis beaucoup concentrée sur les États-Unis. Euh, pourquoi Parce que je, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat, aux start-up, euh, à l'innovation et je regardais beaucoup la Silicon Valley et San Francisco. Donc au tout début c'était ça pour les états unis et j'ai trouvé, euh, trouvé du coup euh, mon stage à San Francisco et à New York. Et euh, donc j'avais vraiment adoré, j'ai découvert tout un nouveau monde, si je peux dire, de, des start-up, de l'entrepreneuriat en général. Et ensuite je suis rentrée à Paris pour finir mes études et, euh, et là donc j'ai pris un peu plus de recul et je me suis dit euh, ok donc maintenant euh, je vais essayer de regarder à Boston plutôt parce que voilà c'est le monde des biotechs c'est là-bas où il y a le plus d'opportunités aussi et c'est là-bas où je pense que je peux m'éclater et, et rencontrer euh, beaucoup beaucoup de personnes et, euh, et le milieu me semblait euh, vraiment euh, parfait pour euh, pour ce que j'avais fait et ce que je voulais faire. Quand on regarde nos formations sont très très complètes et surtout ce qui est un avantage, je pense, en France ou probablement dans d'autres pays, c'est l'expérience professionnelle qu'on a en fait, pendant nos études que, aux États-Unis, ils ont peut-être un peu moins, parce que pendant leurs études, ils ne sont pas obligés de faire des, des stages, ou en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai beaucoup entendu et ce que j'ai beaucoup vu de personnes qui venaient juste de terminer l'université, qui avaient très peu d'expérience professionnelle et nous, en fait, on en a fait vraiment beaucoup, sans forcément s'en rendre compte, parce qu'on a eu des petits stages, des, des petites expériences, on a travaillé, en, moi, j'avais travaillé en officine, donc, tout ça, c'est des expériences et en fait, on arrive à la fin, on... Quand on en parle avec les employeurs, ils disent, ah ouais, ok, en fait, vous avez déjà travaillé beaucoup de fois, en fait. Et ça, je pense que c'est une énorme valeur aussi qu'on a, c'est qu'on connaît un petit peu le monde du travail. Alors après, voilà, on peut connaître l'industrie pharmaceutique ou plus l'officine, mais dans tous les cas, on a déjà travaillé en équipe, on a déjà travaillé, on s'est déjà levé, on sait comment ça marche. Et ça, je pense que c'est, ils apprécient beaucoup. Je suis très tentée de dire une baguette de pain, mais je sais pas c'est un, un petit peu trop cliché. Peut-être la culture de « on se retrouve après le travail euh, », euh, je ne peux pas dire « apéro », ça fait un petit peu… Mais peut-être cette culture-là, c'est-à-dire euh, après le travail, on sort ensemble, on va boire un verre ou on va faire quelque chose ensemble, que je ne retrouve pas trop pour l'instant aux États-Unis, ce qui est un petit peu compliqué à dire en ce moment à cause de la situation quand même sanitaire, qui, du coup, on travaille tous depuis chez nous, mais, euh, mais je pense que c'est aussi ça peut-être. Peut-être mes amis aussi. <rire> je pense une certaine manière de travailler. Je trouve que dans mon équipe, ils sont très efficaces et ils veulent, ils veulent voir les projets se faire très rapidement. Et euh, ils n'hésitent pas à, à prendre un nouveau projet, un nouveau projet, un nouveau projet et à, à foncer un petit peu. Et, euh, et moi, dans mes autres expériences avant, ce n'est pas forcément ce que j'avais vu, mais c'est très difficilement comparable quand même. Mais je pense que c'est une manière de travailler également en termes d'horaire par exemple euh, beaucoup plus basique mais euh, mais ils travaillent euh, assez assez tôt, ils font moins de pauses mais euh, c'est différent mais au final c'est très efficace et ensuite euh, ils partent plus tôt et ils ont une ils ont aussi une vie derrière de, de famille ou une vie personnelle qui est euh, qui est je trouve peut-être mieux euh, rationnée que que en France et je je pense c'est une manière de travailler que je, que je prendrais et euh, également je trouve qu'ils sont très rapides à répondre à tous les mails, euh, voilà, ils vont euh, droit au but et ça c'est quelque chose qu'on m'a dit dès le début, quand je suis arrivée. Tu mets pas plus de 24 heures à répondre à un mail, tu y vas. Et je trouve que c'est une, euh, une bonne méthode pour y aller, même si c'est pour dire euh, je vous réponds dans trois jours. Ce qui est, je pense, assez marquant en tant que Français aux états unis c'est euh, la manière de travailler, les horaires pour travailler. Et, euh, et la manière dont, dont les collègues ou les personnes vont, vont travailler ensemble et il y, y a quelque chose qui est assez frappant dans mon équipe on est deux français et euh, tout le reste on est euh, donc ils sont, on a environ 25 en tout tout le reste est euh, soit américain ou en tout cas vit aux états unis depuis, depuis très longtemps et, euh, et euh, à midi les, les américains prennent très très peu de pauses pour manger et il y a toujours les deux français qui prennent une heure et quelques de pause on, on se pose, on mange, on discute, on va au restaurant et, euh, et par contre, personne d'autre ne fait ça, ils mangent devant leur bureau et c'est vrai qu'au tout début, c'est très, très, euh, c'est très perturbant parce qu'il n'y a pas de pause en fait de déjeuner, il n'y a pas de, et, et nous, on est très, euh, voilà, on prend des pauses un peu longues, on travaille un petit peu plus, plus tard dans l'après-midi, à, quitte à refaire quelques pauses café et, euh, et donc mmh. voilà, la manière de travailler est totalement différente, mais euh, c'est très intéressant d'apprendre et de se mettre à travailler euh, d'une autre façon et en fait, c'est, après, tout dépend des gens, mais moi, je trouve que c'est quelque chose aussi de très efficace et euh, et qui est très intéressant de voir comment on peut travailler différemment. Il faut beaucoup chercher à rencontrer les gens quand on est encore à Paris, quand on est encore dans les études. Il faut déjà commencer un peu à regarder ce qu'il est possible de faire et se rapprocher de, se rapprocher de, de ces personnes-là et partager leur expérience. Et aussi, il ne faut pas lâcher, parce que quand on cherche un travail ou, ou un stage à l'étranger, au tout début, on a l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, pour, pour des pays en dehors de, de l'Europe, c'est assez compliqué à cause des, donc, des problèmes administratifs, des visas, etc. Mais il ne euh, faut pas du tout lâcher. Il faut essayer de rencontrer également les personnes sur le terrain, si c'est possible, ou tout simplement via LinkedIn ou des réseaux sociaux comme ça, ou, ou les réseaux alumni typiquement. Essayer de, de les rencontrer, de parler avec eux de, et de voir en fait, ce qui se passe. Parce que les opportunités, il y en a. Les, les diplômes et les formations, euh, pour nous, il n'y aura, aura aucun problème. C'est vraiment trouver la bonne opportunité au bon moment et arriver après à faire toutes les démarches qui suivent. Mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait, peut-être qui se prépare un peu aussi. Commencer mm -hmm. un petit peu à regarder quand on est intéressé, quel pays, quelle ville et essayer de voir qui est, qui est déjà là-bas, qui a fait la même formation, qui est passé par la même école ou, ou les, mêmes, les mêmes boîtes et, et via, via, via ce genre de réseau, je pense que c'est plus facile en tout cas. Que vivre à l'étranger, c'est déjà s'adapter énormément et apprendre à observer d'autres cultures, d'autres comportements, d'autres habitudes. Apprendre à prendre ce qu'il y a de bon, ce qu'on aime bien. Et, euh, et non, je pense que ça nous apprend énormément à prendre du recul, prendre sur soi. Ça nous apprend l'humilité aussi parce qu'on n'est pas forcément dans une situation de confort. En fait, on parle pas forcément extrêmement bien la langue. On est, on a un petit peu, on perd un petit peu nos repères au début. Donc, ça nous apprend énormément euh, l'adaptation, aller vers l'autre aussi, parce que du coup, on a, de, on a besoin de se faire de nouveaux amis, de nouveaux contacts. On a besoin de s'adapter et de, de s'intégrer dans un nouveau groupe. Donc, euh, donc, je pense que pour toutes ces raisons, c'est euh, vraiment super bien. Plus toutes les raisons également de, de voyage. En fait, ça, ça permet également de, de voyager autour de la zone où on vit et de découvrir plein de choses qu'on n'aurait pas, qu pas découvertes juste en voyageant deux, trois semaines par-ci, par-là. On ne serait pas forcément allé... Euh, dans, dans des endroits comme ça et par exemple aussi à Singapour moi ce que j'avais adoré c'était toutes les fêtes euh, culturelles qu'il y avait euh, que ce soit des fêtes de Gungal en chinois ou, ou d'autres fêtes indiennes par exemple où il y a beaucoup beaucoup de cultures en fait euh, diverses à Singapour toutes les fêtes nationales sont fêtées en fait et, euh, et c'est génial parce que du coup on apprend des tas de choses on, on, en fait on observe plein de choses différentes et c'est hyper constructif pour nous aussi enfin pour euh, sortir de notre zone sortir de notre pays de ce qu'on connaît et découvrir tout tout le reste et c'est je pense que c'est c'est génial et je pense que c'est c'est à faire enfin si on peut c'est à faire